Donc, euh, reprenons, pour ce dernier scénario euh, des ombres de l'Oxotop, vous étiez avec le capitaine Manuel Pereira qui vous annonce donc la levée d'une un, île, un nouveau continent, et 1500 euh, km au sud, et euh, vous demande de participer, euh, bah, à répondre aux ordres qu'il a reçus, c'est-à-dire Envoyer une expédition de colons sur cette nouvelle terre pour la revendiquer au nom du Chili. C'est ça. Chose qui vous passe largement au-dessus quand on vous le demande. C'est ça. Alors, oui. sérieux, les mecs, vous êtes toujours sur des <rire> considérations politiques. Le nationalisme chilien, euh... bof, euh... nous intéresse assez moyennement, nous motive assez, assez moyennement. En revanche, euh, en revanche bah, bien sûr, on sait maintenant, euh, on sait tout à fait de quoi il s'agit, nous. Vous savez que euh, vous avez euh... un taf à faire là-bas. <rire> voilà, et quand on nous propose un cuirassé pour nous y rendre, eh bien, euh, c'est une occasion que nous ne pouvons euh, évidemment pas laisser passer même si on sait tous qu'on se dirige vers enfin on, on a tous en tête l'idée qu'on se dirige vers un voyage vers la mort que c'est probablement mission suicide ultime ouais. voyage voilà une, mission, une mission, de mission suicide pour essayer de, de débarrasser l'humanité d'un péril euh, bien plus grand que nous au final est-on prêt à, à donner nos vies pour sauver l'humanité on, on répond à priori chacun se pose on arrive même à entraîner ce pauvre Winifred qui est complètement dépassé par les événements sur ce cuirassé. Ouais. Euh, et euh, nous sommes donc partis, euh, nous partons donc, euh, accompagnés de quelques militaires, euh, quelques nou nouveaux et, <rire> et un peu plus frais militaires sur le cuirassé, euh, pour, euh, pour ce notre euh, dernier barou a priori. <rire> voilà. Donc on voit euh, on voit au loin. Euh, on va dire qu'on voyage combien une semaine c'est ça un mois dans quelques euh, jours. Ouais. Enfin voyage en jour. On a plusieurs jours de voyage, enfin un voyage qui est quand même finalement assez long, c'est pas immédiat en tout cas. Euh, on va pas au marché d'à côté, quoi. Si, si, si. <rire> c'est un petit peu plus euh, galère que ça. Et euh, donc quand on arrive à. Quelques, quelques nœuds de, de l'île, ben, on voit au-dessus de l'île la nature se déchaîner, hein, le, le, les nuages prendre des formes tout à fait apocalyptiques, l'eau le, le, commence à comme bouillonnante un petit peu, et puis ben, les premiers bâtiments qui commence à émerger de euh, déjà, hein, quand vous qui dit, oui qui sont d'ailleurs euh, en, partie, en partie déjà grandement émergés euh, et donc on, comment, on voit de loin une architecture à laquelle on ne comprend absolument rien euh, faite de bâtiments extrêmement hauts mais alors quand on se rapproche on a l'impression qu'ils sont petits le, les, les angles nous paraissent pas du tout naturels il y, y a un truc qui ne va pas du tout dans la façon dont c'est fait des couleurs extrêmement bizarres euh, euh, qui se développent un petit peu à différents coins il y, y a vraiment Enfin rien, en fait, rien n'est naturel là-dedans, et, et au-delà de, de ne pas être naturel, c'est on est vraiment dans quelque chose de, de totalement surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie de très clairement qui ne fait pas partie de notre monde et qui est hors de notre compréhension en fait. Tout simplement, on ne comprend rien à ce qu'on voit, on en fait, être bien clair. Oui, C'est euh, le sentiment. C'est vraiment, on a le sentiment d'être complètement perdu, donc on commence on commence tous à vriller un petit peu, même avant même d'en de, être vraiment très près, on commence déjà à avoir ce sentiment d'être euh, euh, bah, vraiment de fin du monde quoi, et puis, euh, puis d'être devant quelque chose qui nous dépasse, mais alors totalement à tous les niveaux. Euh, donc on, malgré tout, <rire> nous sommes des investigateurs, nous n'allons pas lâcher euh, l'affaire pour autant. Hein. On sait que c'est l'humanité euh, maintenant qui est menacée et, et, et on a la preuve concrète désormais que, que les, les prophéties n'étaient pas que, que des, des mots en l'air. En effet. On ne peut plus comprendre. <rire> là pour le coup. Bon, c'est plus c'est plus contestable. En fait. ah, euh, ce qu'on soupçonnait n'est plus du tout euh, n'est plus du tout n'est plus du tout une question. C'est maintenant euh, comment comment son, la question devient euh, comment s'en débarrasser euh, là maintenant euh, maintenant que c'est on n'a pas réussi à empêcher que ça émerge. Euh, en tout cas que ça débute, que l'émergence ouais. débute, euh, comment on peut faire maintenant pour que ça retourne en dessous Donc on a tous appris pendant la traversée, euh, par cœur cette fois-ci, cette, cette formule, euh, la, la formule qui permet à, à rier d'émerger qu'on avait donc, trouvé avez, donc, euh, à l'envers. Mais on l'a appris totalement à l'envers, on nous a dit qu'il faut l'inverser il faut pour que ça marche. On a pris le truc au mot, euh, sans, sans trop savoir si on avait raison d'ailleurs, on, on, on a pris le truc au mot et on a inversé l'intégralité de, des lettres et on s'est mis à réciter la formule à l'envers, ce qui n'est pas une sinecure. Hein. Euh... <rire> bon. euh, la seule chose de votre monde que vous pairez, c'est effectivement les trois voiliers dont vous entendiez parler depuis toujours sur l'île de Pâques, mais vous n'avez jamais repéré. Trois voiliers qui sont amarrés à quelques centaines de mètres. Euh, de ce qui Il semble être une côte. De... <rire> c'est ça, alors après c'est toujours pareil, de ce qu'on en comprend ça a l'air d'être une côte. Non, hein. non, vraiment, non. On gardera toujours voilà. ce truc-là en tête, que vraiment ce qui, ce qui est devant nous n'est pas explicable en fait. on pour le décrire, mais forcément... Enfin, tous ceux qui ont lu Lovecraft, savent bien euh, de quoi il retourne Dans un jeu de rôle, c'est un, un peu compliqué. C'est voilà. euh, <rire> euh, toujours très compliqué, dans un jeu de rôle, d'écrire des choses qui ne sont pas descriptibles. Hein, voilà, faire vivre des aventures à des joueurs dans un contexte qui n'est pas... Euh, qui est tout simplement pas dissible, hein, selon ouais. l'auteur même de... Ni même imaginable. <rire> Ni même imaginable Je peux même. Pas concevoir <rire> ce qu'on est censé pas voir. <rire> Donc c'est aussi un des intérêts le... de l'appel de Cthulhu, d'ailleurs permettre à l'imagination de chacun des joueurs de travailler à, à plein, et c'est là aussi que compte l'ambiance qui peut être établie autour d'une table, puisque c'est elle qui va, faire, euh, qui va permettre à l'imagination de mettre en place des choses euh, les choses les plus absconses possibles. Voilà. Euh, et donc on s'approche de, euh, de cette île, Hum, donc on s'arrange avec les militaires, on, on dit aux militaires ah, on que... du euh, groupe de toute façon, parce que vous descendez, vous êtes oui, quasiment oui, oui. 15. Euh, c'est euh, euh, les cinq investigateurs qui sont joués, donc vont descendre, et puis... Deux, euh, deux militaires, c'est ça Ouais, deux, deux, autres, deux, euh, deux euh, investigateurs, ouais. Euh, Donc on descend à 7, hein, on, va dire, on, on va se faire larguer euh, en <rire> Voilà. Euh, à 7, euh, pour se rapprocher de, de la côte. Pour et pendant ce temps-là, on va demander, on va dire, aux... Euh, Capitaine, de, de voir s'il si lui est possible éventuellement d'affaiblir de, bah de, nos adversaires en détruisant ni plus ni moins les, les voilies. On a, on a dit qu'on ne faisait plus dans le détail. Ouais, Et là, il s'agit éventuelle... retraite. Euh... Voilà, on a pris nos investigateurs de guerre. Ça, hein. <rire> il n'y a plus de doute. S'ils sont là, c'est que c'est des connards. Euh, les, les, loges, les loges feutrées de, euh, de New York sont bien, bien loin. On est. Euh... On est maintenant ou de Boston sont bien bien loin, on est vraiment maintenant dans le, dans le vif du sujet, il n'est plus une toute question de reculer et on est tous dans une posture combattante, on a tous choisi nos investigateurs de guerre pour l'occasion On avait <rire> tous les investigateurs qu'on avait joué, qui étaient encore un peu jouables, on les avait sous la main on a tous choisi le, les, plus <rire> les plus ardents combattants de, du lot Bill euh, est toujours là, je non, le le mais... Bill est toujours non, là, Bill the Machinist, ah, euh, contre, contre toute attente euh, et, est toujours là et débarque. Sûr. Et euh, et voilà et nous, nous débarquons donc, euh, ben, Samantha, euh, voilà, elle est moins une investigatrice de, de guerre, hein. elle n'est pas très en forme d'ailleurs quand on arrive déjà, euh, mais enfin elle tient quand même à, à mener ce dernier combat, après tout elle a lutté avec nous pendant de, de nombreuses semaines, donc euh, elle nous accompagne. Pose pose pied en première. Sur les... et, et voilà, et Alors, ouais. on va découvrir qu'il y a une fameuse couleur verte, ça évoquera certainement des choses à, aux lecteurs de Lovecraft, hein. euh, une couleur qui s'est un peu tombée comme ça, <rire> ça ressemble beaucoup à ça. Euh, une espèce de couleur verte qui envahit certaines zones, et en fait Samantha va, va en faire les fraises, c'est-à-dire qu'elle va se rendre dans une de ces… On va, on va essayer de naviguer comme on peut. Encore une fois, il faut imaginer vraiment ces des bâtiments complètement incompréhensibles, des, des formes minérales euh, tous les les sens, on, sens. dont on ne comprend rien, de, desquelles on comprend rien, des ombres qui tombent où elles ne devraient pas, enfin vraiment ce, ce climat, euh, on pourrait presque dire euh, psychédélique et morbide, quoi, un mélange des deux. Euh, et donc on va naviguer un petit peu là-dedans et on va perdre Samantha. En fait, qui va marcher sur l'une de ces zones vertes sans trop faire attention à cette petite détail là elle, elle va mettre me mettre un pied dessus, et pouf, plus de Samantha. Alors, Là à ce moment-là on est tous un peu déprimés à se dire bon ça a été quand même vachement rapide pour ça. On a à peine <rire> eu le temps d'arriver que, ça y est, elle est plus là. Il va falloir vraiment qu'on marche sur des zones. Alors en même temps on, on commence à percevoir aussi des, des litanies euh, de ci, de là, on ne sait pas trop si elles viennent du sol, si elles viennent de gens ouais, ça présents, semble euh, euh, ouais. Voilà, c'est très, très très très très angoissant, très très pesant comme ambiance. Euh, donc plutôt que de. Bah, on... Notre but, très clairement, moi je cherche un monolithe, parce qu'on a déjà eu ce fameux rêve et je me dis, mais. T'es a... pas le seul à avoir eu ce rêve, hein, Oui, juste le seul à t'en attraper. <rire> parce que moi je me rappelle de ce petit papier euh, bleu. Euh, voilà, le bleu, bleu montero, bleu. Un euh, monolithe bleu. Donc je cherche impérativement ce monolithe bleu en disant que ça doit être la clé de tout, parce que je n'ai pas encore croisé le monolithe bleu et qu'après tout. Si on fait des rêves remonitoires, ça doit bien servir à quelque chose. Euh, et puis on a que ça, de toute façon, on n'a tout simplement que ça sous la main pour, pour essayer d'agir. Parce que là, concrètement, on a des centaines de sectateurs répartis sur l'île, qu'on oui, bah, qu qu ne voit pas, mais... qu'on ne fait qu'entendre entendre, mais on sait très bien à quelle puissance on se confronte, puisque les différents courriers de Carsten Ford étaient très clairs, et que, vu l'émergence, c'est pas du flan, ah, <rire> ce qui racontait euh, avec une, une prise dans le, dans le réel. Et donc on, on habile un petit peu et on arrive à percevoir enfin ce monolithe bleu euh, au loin. Euh, donc c'est un monolithe qui fait quand même 35, c'est ça hein, 35 mètres de haut. Euh, un, c'est un, une colonne. Parfaitement... Une parfaitement magnifique bon colonne. Ouais. Alors, pour le coup, euh, qu'on comprend, c'est-à-dire que c'est une <rire> colonne, donc coup, ça, c'est ça, ça à deux portées. Une... Ah bon, après, c'est bleu et ça fait 35 mètres de haut <rire> et une dizaine de mètres de large. Et, et ça n'a rien à foutre là, mais bon, bon ouais, va... <rire> <rire> c'est quelque chose qu'on arrive à concevoir. Ouais. C'est un monolithe. Voilà. Euh... Donc c'est un peu le seul truc qu'on arrive euh, qui, est, qui est dans notre perception, euh, voilà, qui, qui correspond à quelque chose de, de, auquel on peut se raccrocher dans notre perception et notre conception de la réalité. Donc on choisit de, de, de rejoindre ce monolithe en contournant toutes les zones vertes. On précise bien on va dire hop hop hop, on fout. Oh, ouais. S'il si y a du vert, tant pis, on fait, on on fait un 3 tôt, km si de détour, c'est un grand détour, quoi. Quoi. Un grand détour <rire> on, pas, de <rire> on mais, pas sur le vert. Mais on fait vraiment gaffe à ça et bien sûr on fait attention à toute présence de cultes, enfin de sectateurs, à toute présence de sectateurs, à toute présence d'adversaires, tout simplement, de sorciers quelconques, voilà, on fait vraiment attention à ce qu'on fait. Et, euh, et on arrive à traverser, quand même, euh, presque à notre surprise, parce qu'au bout d'un moment, on finissait par désespérer un peu, on arrive quand même à traverser le, les zones et à arriver au pied de ce monolithe. Euh, et en se disant. On, on doit monter haut de ce monolithe. Mais alors, les marches sont des, des marches totalement d'une dimension totalement humaine. On, on distingue bien des paliers. Ouais, et la, la, la, la première est 3 mètres au-dessus de ouais, vous. Mais, mais être... presque essayé de grimper. Euh... On, on, on, on, on, on... Non, vraiment, on n'y arrivera pas comme ça. Comment on pourrait faire Quand et on, et on met les mains dedans, et là, craque, on se retrouve au centre du, au centre a priori, au centre de ce truc-là, sans trop savoir si c'est vraiment le centre ou pas. Ce... Le les... euh, voilà, on correspond. L'intérieur correspond à ce qu'on voit de l'extérieur, donc on se dit, ça doit là vous êtes dans le bleu euh, on est de... donc on retouche une nouvelle fois le, le monolithe et là le, le simple fait de le toucher pouf nous fait grimper haut. Donc là, quand même, grand coup de chance, hein. euh, Et on se retrouve bah, tous, hein, finalement, une fois, que le, une fois que le truc a été compris, on, on se retrouve tous hein, au sommet de ce monolithe. Donc de là, on voit, on distingue des feux allumés un peu partout, des orgies... Euh, — ouais, Là, vous on... les voyez, les cultistes, pour les coup... — Voilà, là, on voit fait... là, là, <rire> là, pour le coup, effectivement, on voit, euh, on voit, qui... on voit la menace. Elle, elle est bien concrète et elle est bien réelle. On voit ces types en train de sauter à poil au-dessus des feux, de faire des choses probablement encore plus discutables autour des feux, euh, et surtout en train de, bah, de faire cette litanie, de prononcer cette litanie en permanence. Et donc là, ce nous reste, la seule chose qui nous reste à faire, on se dit bah, concrètement là, que, physiquement, on ne peut pas les éliminer, c'est complètement impossible. Plus, plusieurs centaines. Euh, ça, voilà, ça ne fonctionnera pas. Rien que le fait d'être conscient de notre présence euh, fait qu'on va disparaître dans la seconde. Donc il faut qu'on trouve une astuce. On a appris cette litanie c'est pas pour rien C'est le moment ou jamais de vérifier Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Alors on avait déjà eu un petit élément de réponse D'ailleurs j'ai oublié dans le scénario précédent Puisqu'on avait essayé cette litanie sur l'île de Pâques oui. Et que ça les moailles, paf les réaction extraordinaire, mais avait réagi vaguement à cette formule, ce qui nous, je me rappelle plus un tremblement ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas il y avait une forme de réaction, nous on s'était dit, et on a vu une perte de points de magie, <rire> c'est un peu du méta ça, mais ce qui nous a fait penser que ça avait quand même une incidence, donc on se met tous les 5, euh, parce que ça montait, oui. ah okay. bah, il oui, y a Therese, oui, elle est revenue tous les 7 là. Ah bah tous les 6, oui, mais ça montait, il y a pas Et on est tout, tous les 6 en haut du monolithe, et on commence à, euh, bah, sur l'Italie, on la récite tous ensemble, en, en y mettant tout le cœur qu'on peut, en hein, rappelant sur, sur quoi vous avez vu quand même. En plus des, des feux, parce que les feux sont cerclés autour. Il bah, de... y a une, une espèce de d'immense. Alors quand je dis immense, il hein, n'y a pas de mots vraiment pour le décrire, hein, encore une fois. Euh, mais une très très grande porte une, une porte majestueuse et, et ténébreuse en même temps quelque chose d'absolument épouvantable et en même temps merveilleux euh, qui se dresse devant nous hein, une porte voilà ouais, vraiment c'est une euh, centaine de mètres ouais, ouais, ouais. droit devant vous vous avez une vue directe dessus quand même ah, hein, sur une, une... Et, et vous oui. remarquez un certain agencement d'ailleurs des feux euh... Ils sont plus ou moins euh, autour de ça. Oui, euh, forcément. Et puis, et puis, bien sûr, on, on comprend aussi que, euh, bah, vu la taille de la porte, les escaliers doivent être à la hauteur de l'habitant des lieux. Voilà. <rire> et, et là, on commence. Bon, enfin, on n'a pas très, très envie de rencontrer ce, ce, ce type-là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse fi ça et qu'on donne tout notre cœur pour que ça marche. Donc, on y met d'une autre. On y va. On incante, on incante. On s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Et euh, le, le, le, le sol tremble. Donc, ça. Continue d'émerger, donc au loin on entend que les voiliers, les voiliers prennent feu, il me semble, d'ailleurs on les voit. Ouais, bah, vous, voyez de, de... Euh... Vous, êtes, vous voyez nettement le, le cuirassé tiré euh... C'est ça, qui prend vous vraiment l'avantage un... sur, euh, sur, des... sur les voiliers qui se défendent en fait, pas du tout. Ben bah, voiliers est... qui sont probablement vides en réalité, très, euh... puisque les sectateurs sont tous ah, là et que a priori ils n'en sortiront pas vivants, ils doivent en avoir plus ou moins conscience malgré tout. Euh, ou alors ils espèrent l'immortalité ça <rire> c'est encore pire euh, est mais sûr. enfin en tout cas ils sont ils sont probablement plus sur les voiliers ce qui fait que les voiliers coulent très rapidement euh, le seul moyen désormais de s'en aller de l'île c'est une barque de fortune enfin une barque de secours euh, qu'on a pris dans le cuirassé pour se rendre sur les côtes c'est le dernier point euh, qui permet éventuellement une fuite une retraite si on peut ah, imaginer plus trop voilà euh, si on peut euh, imaginer euh... s'en sortir mais on n'en est pas du tout là puisque pour nous bon ça y est c'est foutu euh, maintenant le, le seul truc c'est on va mourir mais est-ce qu'on va mourir et, et on est euh, et partir à l'écrivier ou est-ce qu'on euh, va mourir oui, L'humanité euh, <rire> <rire> euh, Comme les autres, quoi disons. Euh, et donc, de fil en aiguille, on, le, le, le continent émerge, émerge, et dans ce petit il s'arrête d'émerger et on commence à sentir un effet un petit peu inverse. Sauf que le, le problème, c'est qu'on était un peu lent et qu'on voit la porte en face de nous euh, commencer à s'ouvrir. Euh, à s'ouvrir assez largement, donc bah, une porte de plusieurs centaines de mètres de haut, c'est toujours assez impressionnant quand ça s'ouvre, euh, d'autant plus quand on sait quelle menace euh, ça abrite. Donc euh, la porte commence à s'ouvrir, et là on commence tous vraiment à, à, à redoubler d'efforts, hein, et on, certains d'entre nous commencent déjà à vriller un petit peu, on, on commence à avoir le, le, le, notre psychisme qui commence à faire des siennes, à plus vouloir vraiment répondre, et là émerge de la porte une énorme patte griffue quand je dis...